à tous, cette année JACCED soutient la candidature des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Et bien moi je soutiens JACCED. Finalement JACCED c'est quoi C'est une association qui défend un monde plus inclusif et une accessibilité pour tous, en ayant notamment créé une plateforme collaborative qui permet de savoir où aller selon sa mobilité. Sur JACCED, lors des Jeux olympiques, mais surtout paralympiques par exemple, on pourra ainsi savoir où se loger, où aller manger un morceau, ou encore où aller célébrer nos victoires puisqu'on peut y retrouver des informations détaillées sur l'accessibilité des lieux. Enfin moi je vous donne rendez-vous le 30 juin à partir de 19h à la Halle des Blancs-Manteaux pour la nuit d'accessibilité avec l'accept bien sûr. Venez faire équipe et entrez dans le comité J'accède, je compte sur vous.